Il est probable qu'avec le temps, votre bibliothèque EndNote contienne un certain nombre de références en double. Pour éliminer ces doublons, cliquez sur « All References » dans la colonne de gauche. Cliquez ensuite sur le menu « References » et sélectionnez « Find duplicates ». Si EndNote repère des références identiques, la fenêtre « Find duplicates » s'ouvrira, vous permettant alors de comparer ces références. Le nombre de doublons pour une référence est indiqué au haut de cette fenêtre. Dans le cas présent, nous avons trois doublons pour cette référence. Il est possible de comparer chaque champ en faisant défiler le curseur d'une référence. Il faut être attentif car EDNOTE peut détecter de faux doublons. En effet, il est important de savoir que, par défaut, EDNOTE repère les doublons en comparant seulement les champs auteur, titre et année. Nous voyons ici que ces deux références ne sont pas identiques. En effet, l'une d'elles comporte plus d'informations. Elle comporte aussi un PDF. Nous conserverons donc la référence la plus complète en cliquant sur « Keep this record ». L'autre référence sera automatiquement transférée dans la corbeille. Vous devrez recommencer ce processus pour chaque doublon. S'il s'agit d'un faux doublon, Cliquez sur « Skip » afin de passer au doublon suivant, sans supprimer de référence. Une fois l'analyse de vos doublons terminée, la fenêtre « Find Duplicates » se fermera. Notez qu'il est possible de modifier les champs utilisés par EdNote pour établir les doublons en allant dans le menu « Edit » puis en sélectionnant « Preferences ». Dans la fenêtre « Preferences », sélectionnez « Duplicates » dans la colonne de gauche. Vous pourrez alors ajouter ou retirer un champ en cliquant sur les différentes cases à cocher. EndNote modifiera alors les champs comparés lorsqu'il vérifiera les doublons. Vous pouvez aussi sélectionner Exact match si vous souhaitez qu'EdNote tienne compte de la ponctuation et des espaces lorsqu'il recherche des doublons. Une fois les changements complétés, cliquez sur OK.